Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu nous bénisse, que sa faveur repose sur nous, ce soir je voudrais encore une fois de plus saisir cette opportunité pour saluer chaque adorateur et adoratrice et vous dire que le Seigneur a ses regards posés sur vous parce que c'est une grâce pour chacun de vous de à la brèche. Chaque soir, pour porter sa voix vers le Seigneur, pour porter sa voix vers ta grâce, c'est un privilège. Et c'est pourquoi tu dois t'estimer heureux, tu dois rester heureuse, toi qui es appelée adorateur et adoratrice, parce que ton Dieu a ses égards fixés sur toi. Et parce que ton Dieu a aussi bien fait de te choisir, c'est une grâce pour toi. Tu dois donc ce soir encore saisir cette opportunité pour lui rendre toute la gloire, lui manifester ta reconnaissance. Béni sois-tu Seigneur. Tu peux donc te disposer maintenant pour le prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de ta grâce. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Ce soir encore, je voudrais élever la voix vers toi. Pour te dire merci, toi qui es l'Alpha-Alméga. Je te dis merci, toi qui nous donnes encore l'opportunité ce soir de te prier. Pour toi encore, qui nous donne l'occasion, Seigneur, de lever la voix vers toi. Toi qui es l'Alpha-Alméga, le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de la puissance. Nous t'élévons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous t'honorons. Béni soit tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Merci pour ta capacité. Merci pour tout ce que tu fais. Pour la vie de chaque adorateur et chaque adoratrice, je voudrais te rendre gloire. Je voudrais te dire merci. Je voudrais bénir ton Saint-Nom, Papa. Merci, Papa, parce que tu n'as pas changé. Merci, Papa, parce que, que tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Papa, parce que malgré tout ce qui se passe, ton règne est éternel, tu restes fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle. C'est pourquoi nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'honneur. Oui, shalom, shalom, adoratrice Corinne. Gloire à Dieu pour ta vie et gloire à Dieu pour la vie de tous ceux toutes celles qui se connectent maintenant. Et gloire à Dieu pour la vie de tous ceux aussi qui vont se connecter après. Que la louange et la gloire reviennent à notre Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce soir encore, recevez mes salutations, chers adorateurs et chers adoratrices. Recevez mes chaleureuses salutations fraternelles. Recevez ce soir encore les paroles de bénédiction que je. Je vous déclare, je déclare sur votre vie. Je sais que le Dieu que l'adorant s'appelle fidèle. Je sais qu'il est encore sur son trône de gloire. Et je bénis son saint nom pour la vie de chacun de vous. Encore et encore, il vous bénisse. Que sa faveur repose sur vous. Sachez-le, les difficultés ne sont pas synonymes de l'infidélité de Dieu. La Bible me dit ceci, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. C'est pourquoi je crois que les problèmes ne sont pas significatifs, ne sont pas synonymes de ce que Dieu est absent ou Dieu est impuissant. Son silence n'est pas synonyme d'impuissance. Son silence est synonyme de révélation de sa gloire. Parce qu'il prend le temps de faire quelque chose qu'on découvrira par la suite des temps. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin et le maître des temps et des circonstances. Il n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Louange et honneur à lui seul, lui qui vit éternellement. Soyez vraiment bénis. Je reçois vos salutations. Soyez bénis. Soyez encore bénis. Soyez encore bénis. Oh my God, Jesus Christ. Oh my God, Jesus Christ. Oh, ribobo, chaka, taillant de brequete, mamama, rakata, et sois connecté ce soir. Ribobo, chakata marokoto, sika, de brekete, mon robot, rababa, baba, chika, taillant de bre, il est encore sur son trône rabo shika taillon de briquet et roco masak bre il est encore sur son trône rocobo chica bababa bababa cora sakinto brequet morababa. il est encore sur son trône de gloire et son règne est éternel rabo shika bababa bababa rocote au rien ne peut changer sa volonté nous concernant rien ne peut changer sa parole Rien ne peut changer sa décision de nous bénir. Rien ne peut changer sa décision de nous visiter. Et même le péché, et même les difficultés, rien de ce qui peut arriver ne pourra empêcher la main de Dieu d'accomplir sa volonté. Parce que sa volonté, elle demeure souveraine. Alléluia. Elle demeure souveraine. Sa volonté demeure souveraine. Elle est au-dessus de la volonté d'être du, du, du diable elle est au dessus de la volonté des puissances des ténèbres même si le vent s'élève mais la bible dit ceci qu'il était dans la barque et pendant qu'il était dans la barque lui pendant que les disciples étaient apeurés pendant qu'il voyait le vent souffler il voyait la mort il voyait l'évidence de la mort ils voyaient que c'était fini pour eux, mais ils ont dû voir que le maître, en ce moment précis, était silencieux. Vous voyez, le Seigneur était dans la bac pendant que le vent soufflait, et lui, il dormait tranquillement, comme si s'il n'était pas conscient de ce qui est dans lui. La Bible ne dit-elle dit pas qu'il ne sommeil ni ne dort, mais regardez ce Dieu-là, il est dans la bac et puis il dort. Alléluia ça veut dire que son sommeil n'est pas un sommeil comme celui des hommes mais c'est un sommeil stratégique parce qu'il veut voir l'attitude c'est d'ici face à la situation c'est pourquoi nous devons comprendre que chaque situation que Dieu permet qu'il nous arrive dans notre vie il observe simplement notre attitude de foi il observe simplement notre attitude pour voir comment on va réagir, est-ce qu'on pourra toujours lui faire confiance, est-ce qu'on pourra toujours compter sur sa grâce, est-ce qu'on peut savoir qu'il est le Dieu souverain et que s'il est dans la bac, la bac ne ne servira point. S'il est dans la bac, c'est qu'il est au contrôle de tout ce qui se passe parce que c'est lui qui avait donné l'orientation à ses disciples. La Bible dit, il a dit « passons de l'autre bord », il a dit cela. Et certainement, à cette plateforme, une orientation divine a été accordée. C'est-à-dire, Dieu veut que ce soit une plateforme où des gens se réunissent chaque fois pour l'adorer. Et vous savez, la Bible déclare que les adorateurs que Dieu recherche, c'est ceux-là qui l'adorent en esprit, en vérité. Et ceux-là qui prennent de leur temps chaque soir pour l'adorer. Alors, qu'en de plus normal, quoi de plus grand, quoi de plus précieux, rôle En jouant devant Dieu, et vous pensez que si nous sommes en train de jouer un grand rôle devant Dieu, Dieu, ce Dieu-là, va nous oublier, ce Dieu-là, qui est fidèle à sa parole, qui dit dans sa parole, qu'il reste fidèle à sa parole, il reste fidèle à ses promesses. Est-ce que est Dieu qui, qui recherche l'adorateur, est-ce que c'est Dieu-là va abandonner la droiteur que nous sommes, la droiteur que nous sommes, je ne le pense pas, je ne le crois pas, La Bible me dit simplement qu'il nous reste le maître des temps et des circonstances, c'est effectivement un sommeil stratégique, un sommeil, je pourrais appeler même prophétique, un sommeil qui simplement était là pour voir comment les disciples allaient réagir, est-ce qu'ils allaient, allaient faire confiance en quoi le maître, est-ce qu'ils sauraient que le maître est là dans la barque, et même s'il dort que les autres s'élève, c'est pas parce qu'il est absent, Sa présence déjà, est synonyme de la manifestation de sa gloire, de sa puissance, Alléluia c'est pourquoi tu vas adorer avec moi avec ce cantique shika". Alléluia T'adorer T'adorer Oh Seigneur mon désir te même t'adorer. Ma kaboshe t'adorer. T'adorer ô oh, Seigneur. Mon désir te même t'adorer. T'adorer. la bosse t'adorer. T'adorer, mon oh, Seigneur. Mon désir de t'aimer, t'adorer. Kobosha Kaba, oh, Père. T'adorer, oh, mon Dieu. Mon désir de t'aimer, t'adorer. Oh, Père, nous voulons t'adorer, malgré tout. <'où> t'adorer, t'adorer, oh, Seigneur, mon désir éternel, t'adorer. Molo baba. ba ba ba, t'adorer bosaki sakin do molo yantaka Bobosak. yele kosaka Oliver, take T'adorais, Rabba boshi kata ya, t'adorais, mon désir de t'aimer, t'adorais, Rabba boshi kata baba, chante moi, t'adorais. Et tous les problèmes Oh mon désir T'aimer T'adorer Chante avec moi Oh t'adorer Papa Mais quand Tout va mal Mon désir T'aimer T'adorer t'adorer, oh t'adorer, t'adorer, oh mon Dieu, mon désir éternel, t'adorer, oh mon âme te... Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer malgré tout, Seigneur. Même si nous passons par le feu, même si nous passons par le deuil, même si nous passons par la tribulation, même si nous passons par les afflictions, même si nous passons par les persécutions, même si nous passons par des épreuves douloureuses, même si nous passons par des moments de pleurs, même si nous passons par quelle que soit la situation par laquelle nous passons, nous savons que tu restes Dieu. Nous savons que tu es éternel. Nous savons que tu es le maître des temps, des circonstances. Nous savons que tu es fidèle, nous savons que ton règne est éternel, oh marakoto Baba baba. ton règne éternel ton règne éternel ton règne éternel ton règne éternel ton règne Oh, Éternel, ton règne, ton règne Oh, éterné, oh, ton règne, Tu agiras à et et l'oméga de ma vie toi. Malabo shika da break The marabo shika rakunta. Rabashi da begit marabo. Rukotosa do be mama mama maraba ta shika Rabaganda rabat dans d'apparavant c'est ma rabo qu'été mara rababa baba raca de bré morobo chic de bré qu'été mara baba de morobo de bré on robo de bré mon âme texte mon âme de loup mon te ton règne reste éternel, Seigneur, Quels que soient les temps, les circonstances. C'est pourquoi je veux bénir ton Saint-Nom pour la vie d'un adorateur. Je veux bénir ton Saint-Nom pour la vie d'une maman. Je veux bénir ton nom pour la vie d'une soeur. Je veux bénir ton nom pour la vie d'un frère. Je veux bénir ton nom pour la vie d'une adoratrice, d'un adorateur. Je veux bénir ton nom encore pour cette plateforme. Je te rends toute la gloire parce que c'est toi qui l'as suscité. Et je crois en ta fidélité. Je sais que même si nous passons par le feu comme ta parole le déclare, il à Moïse dans un buisson ardent. Le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Le buisson était en feu. Frère, écoute bien. Mère, écoute bien. Maman, écoute bien la parole de l'esprit la bible dit que moca ricon d'abbaye on the breast skin to raba skin to mote bata with is body in the low shaking in to break the mountain rio bata with about skin to lower body on the breast to mount jesus rabo skin to mara lord bar lower body in the low shine break in the mountain break pourquoi est-ce qu'il décide de se révéler à Moïse dans un buisson à dents Parce qu'il savait que son peuple était en train de passer par le feu en Égypte, et donc Dieu se révèle à lui pour lui donner une signification prophétique de ce que son peuple disait, et enfin de lui communiquer par la suite. À travers cette révélation, il a communiqué sa pensée, sa pensée quant à la mission que Moïse devait accomplir. Et donc il se révèle à Moïse Ce soit je crois en ce Dieu qui sait que nous passons par le feu de la tribulation, par le feu du deuil, par le feu des pleurs, par le feu de la tristesse, par le feu, lui. C'est du découragement, même d'un esprit abattu. Mais la Bible me dit ceci, que dans le buisson Adam, le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Tu ne vas pas être consumé par cette épreuve, tu la passeras. Avec succès, la puissance de Dieu va te faire traverser cela. Tu passeras par le feu, mais écoute bien, après le feu, après le feu, après le feu, tu seras récompensé, restauré, rétabli, rétabli comme un peu les frères de Daniel et lui-même, qui étaient jetés, n'est-ce pas, dans le, dans le feu ardent. Ils étaient jetés dans le feu ardent. Écoute bien, ils étaient jetés dans le feu ardent. C'était une preuve douloureuse, le feu ardent, mais ils n'ont pas été consumés. C'est pas le feu, mais oh, ma carobo, baba baba ragato, shekete, mayante, pre, itara, bobo, brebo, le feu ne te consumera pas, le feu de l'épreuve, de la douleur ne te consumera pas, tu passeras par ces feux, certes, si le Seigneur le permet, il le permet pour te rendre fort, il te permet pour te réserver des choses glorieuses, il le permet pour te dire simplement qu'il y a quelque chose de puissant, une consolation prophétique t'attend, il y a quelque chose qui va guérir ton cœur. ce que je sais de ce Dieu, c'est qu'il ne laisse pas une épreuve arriver en vain, ce que je sais de ce Dieu, c'est qu'il ne laisse pas la douleur Allez on écoute Maroko toche qui te babo babo babo babo Rabakinta y do break qui te Maroko tochi baba baba y do break Écoute moi laisse moi te dire quelque chose par rapport au mot douleur Écoute tu vois douleur c'est composé de dou et de le leur en fait, c'est l'heure où c'est doux. Mais en fait, quand nous traversons la douleur, nous, nous ne voyons pas que c'est doux. Mais, mais prophétiquement, c'est pour cela que la Bible déclare, réjouissez-vous, je vous le déclare, réjouissez-vous. Même dans les tribulations, réjouissez-vous. C'est vrai, ce n'est pas facile de se réjouir parce que nous sommes humains. Mais écoutez, c'est l'heure où c'est doux. C'est l'heure où c'est doux. Et la douleur va nous faire vivre l'heure où les choses seront doux. Où les choses vont nous... Vont, on expérimentera le bonheur parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Il ne met rien en vain. Sa grâce est suffisante pour nous faire expérimenter sa gloire. Il est le Dieu de la gloire. Il est le Dieu. Marokotobo shekete marabo. ira baba rakatayon de brekete marabo seite. Idon brega bar windoscantumbo shaba in de breke robosakin to m brekaba. Ida bambaba rokoto shakin to breko roboshari re. Idom ma robo cha. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'ils étaient dans la, dans la prison, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé bien qu'ils étaient flagellés, ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à bénir le Seigneur, parce qu'ils, comme s'ils s'attendaient à quelque chose de glorieux, comme s'ils savaient que ils étaient dans la révélation du Seigneur, ils étaient dans la révélation, la pensée de Dieu, parce que apparemment ils n'avaient rien fait à Dieu pour mériter cette, cette situation, apparemment ils n'avaient rien fait au Créateur pour qu'il mérite la flagellation, ils n'avaient rien fait devant Dieu comme péché, pour se retrouver dans ces situations douloureuses, écoute bien, examine-toi. Si tu n'as rien fait pour te retrouver dans ces situations, qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour te retrouver dans cette situation Apparemment, tu n'as rien fait à Dieu. Est-ce que tu as péché contre Dieu Est-ce que tu, est-ce que tu as fustigé son esprit Je ne le crois pas. Tu n'as pas fustigé, tu n'as pas tristé l'esprit de ton père. Mais pourquoi est-ce que tu passes par le feu Pourquoi est-ce que tu tu passes par la douleur, laisse-moi te dire que la douleur c'est l'heure où c'est doux. Parce que tu à partie de la douleur, l'heure où les choses, où c'est doux. Et tu expérimenteras cela par la gloire de l'Esprit de Dieu. Après cette douleur, tu verras le bonheur de l'Esprit. Il consolera ton cœur parce qu'il est le Dieu de la consolation. Il verse sa parole pour l'accomplir. Prends courage, je bénis le nom du Tout-Puissant. Alléluia. Pour la vie d'une maman. Pour pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur. Hallelujah Pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur. Parce que Dieu est avec nous. Soyons sûrs d'une chose. Vous savez pourquoi le nom Emmanuel a été donné il s'est passé une période où le peuple d'Israël n'entendait plus les prophéties de la part du tout puissant il y a eu un temps de silence et dans ce temps de silence c'était comme un temps ténébreux sur le peuple d'Israël et Jésus revient et le nom qui sera prophétiquement donné c'est le nom Emmanuel Pour dire que ce peuple doit se rappeler que Dieu ne l'a pas abandonné car Emmanuel signifie Dieu avec nous Dieu avec nous mais pourquoi Dieu avec nous vous savez que le nom que Dieu donne c'est dû aussi aux circonstances lorsqu'il dit que je suis le Dieu qui pouvoir. C'est qu'il y a une situation où il y, avait, il y avait une pénurie, il y avait un manque quelque part. Et lorsqu'il vient pouvoir, alors il donne le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pouvoir. Donc s'il vient pour dire que je m'appelle Emmanuel, Marocoto, Emmanuel. Eh, eh, eh, Emma, Emma, Emmanuel eh. Emma, Emma, Emma donné parce que il veut rappeler à son peuple qu'il n'a pas abandonné. Le nom Emmanuel a été donné parce qu'il veut dire à son peuple, je vous ai pas abandonné. Le nom Emmanuel a été donné parce que il veut le dire simplement que mon peuple, je vous ai pas abandonné. Je suis avec vous. Ne pensez pas que je suis absent. Je vous observe. Même si je suis silencieux, même si je vois ce que vous traversez, je vous observe. Je vous regarde votre attitude. Je vous, je vous observe. Je vous observe. Je vous vois. Je vous vois. Je vous vois. Et c'est pourquoi je suis venu au milieu de vous. Pour vous attester que je. Je suis présent de vous. Je suis venu enfin que vous sachiez que je ne vous ai pas abandonné. Pas parce que vous avez péché contre moi. Mais je veux simplement faire quelque chose de nouveau. Je veux faire quelque chose de nouveau. Je veux vous faire passer de l'autre bord. Je veux vous faire passer à une autre étape. Et vous savez, ma gloire est toujours précédée de la croix. Et c'est pourquoi j'ai dit toujours que celui qui doit s'attendre à ma gloire, doit aussi s'attendre à porter ma croix. Ma croix peut être douloureuse. Mais simplement, lorsque tu la portes et que tu la déposes, tu verras la récompense de l'Esprit. Tu auras l'assistant du Saint-Esprit. Tu verras que le Dieu s'appelle effectivement consolateur. Parce qu'il est le Dieu qui sait penser les plaies des cœurs. Il sait penser les plaies, les douleurs qui rongent les âmes. La Bible dit l'Esprit du Seigneur, sur moi, caille ma pour, bon, pour annoncer une bonne nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle Parce qu'il y avait une triste nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle Parce qu'il y avait une nouvelle de ténèbres. Une nouvelle de, de ténèbres. La Bible me dit ceci que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais si la ténèbre apparaît, il y a un temps de ténèbres. Et Dieu laisse ce temps de ténèbres parce qu'il prépare l'arrivée de la lumière. Ainsi, tu dois prendre courage. Tu dois être animé de foi. Tu dois être animé de courage pour dire « Je suis à mon Dieu ». Il sait ce qu'il fait. À lui sur la gloire. À lui sur l'honneur. À lui sur la magnificence. À lui sur la louange. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il est celui qui tient la vie des hommes entre ses mains. Il est celui qui tient la vie, l'âme des hommes en tes mains. Il est celui qui a fait les hommes. Il est celui qui a fait la nature. Il est celui qui a fait la création tout entière. Il est celui qui est Omakato te Koto Sakito Brekerababa. Père, merci de te glorifier ce soir au travers de ma bouche. Je bénis ton nom. Je veux simplement être le canal par lequel tu passeras pour faire du bien à une âme. Je veux simplement te glorifier. Qui suis-je, Seigneur pour aussi mon Dieu de gloire être un instrument de l'écriture. Mais je voulais simplement implorer ta grâce pour que cette grâce me conduise à expérimenter ta gloire ce soir. Au milieu de mes frères, au milieu de mes parents, au milieu de mes mamans, au milieu de mes chers mamans, au milieu de mes chers soeurs, mes chers frères, au milieu des de papas au milieu de tout ce peuple qui t'écoute au travers de ma bouche. Alors révèle-toi eux. Parle encore les âmes. Parle à l'esprit, parle le corps. Parce que tu es le Dieu qui nous rétablit dans tous les domaines, dans tous les compartiments, dans toute notre intégralité. Tu n'es pas le Dieu d'à peu près, mais tu es le Dieu. De l'intégralité. Tu es sensible et favorable à tout ce qui touche à nos âmes, à tout ce qui touche à nos vies. Et tu n'es pas indifférent face à nos souffrances. Tu n'es pas indifférent. C'est pour cela, lorsque tu t'es révélé à Moïse, tu t'es révélé à lui en tant que le Dieu qui voit la souffrance de son peuple. Et c'est pourquoi tu lui as dit Je vois la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris, les cris de mon peuple, les cris que lui font pousser Pharaon. Mais laisse-moi te dire que c'est vrai, ce peuple se trouve dans le feu. Mais ce, ce, ce peuple ne va pas être brûlé complètement, ce peuple va pas disparaître. Il ne fera pas disparaître ce peuple. Il ne fera pas disparaître cette plateforme. Il ne fera pas disparaître la droite et la droitrice la chiffre à la, la, la terre, c'est la chiffre de cette plateforme. Mais il va simplement la de la droite et la droitrice pour adorer le Seigneur, malgré le vent qui souffle, parce que ce vent qui souffle va passer sur terre et la gloire de Dieu va se réveiller. Par le maître était la bague. Il savait dans son sommeil qu'il y avait un vent qui soufflait. C'est les disciples qui pensaient qu'il était, il, il était aveugle, était absent, qu'il ne voyait pas. C'est eux qui étaient obligés de le réveiller parce qu'ils pensaient véritablement que c'était un sommeil véritable. Mais ils ne savaient pas que le Maître était en train de les étudier pour voir, je vais voir comment ils vont agir. Je vais voir comment ils vont, ils vont réagir face à ces situations. Je vais voir comment ils peuvent me faire confiance même en face de la mort. Oui, c'est pourquoi ils ont dit, mais ne vois-tu pas que périssons. Père, ne vois-tu pas que nous périssons même le Fils de l'homme à la croix a Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné Je ne sens plus ta présence. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné Pourquoi Est-ce que tu as pu dire ça, adoratrice Est-ce que tu as pu dire à mon instant que, Seigneur, pourquoi tu m'as pas exaucé Pourquoi tu m'as abandonné Parce que tu n'as pas senti ce que tu voulais sentir la part de ton Créateur. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu t'attend à un troisième jour. Ton Dieu l'attendait à un troisième jour. Il attendait à un troisième jour parce qu'il savait l'alliance qu'il avait tissé avec lui. Il savait l'alliance qu'il avait tissé avec lui. Il attendait à un carrefour prophétique. Il attendait à un moment prophétique. Sa parole n'est pas de l'amusement. La, de, de sa parole n'est pas de la... Pour amuser la galerie. Sa parole ne trompe pas. Sa parole est puissante. Sa parole est prophétique. Sa parole est réelle. Il est sa parole. Et la Bible dit qu'il veille sur elle pour l'accomplir. Ainsi, il veillera sur sa promesse, sur ta vie. Parce que sa parole aussi, c'est la promesse qu'il a faite sur ta vie. Sa parole, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans la Bible, mais sa parole, c'est ce qu'il a dit aussi sur toi. C'est quelle est qu l'histoire qu qu'il a écrit sur toi. La Bible déclare que lorsque le Fils de l'homme était à la croix, des gens sont allés mettre une écriture où ils ont dit, celui-ci est le roi des Juifs. Et à un moment donné, des gens vont aller le voir, des prêtres sacrés vont aller le voir, voir le Pilate pour dire, non, il faut changer l'écriture. Ce n'est pas normal, il faut changer l'écriture. Il faut dire plutôt qu'il a dit, pour que ça donne l'air comique. Ça donne l'air comique quand les gens vont voir, Ils vont dire, mais voilà lui, il dit qu'il est le roi, et puis c'est lui qui est cloué de cette façon. Mais donc, quand tu fais comme ça, quand tu dis comme ça qu'il est le roi des Juifs, c'est comme si tu faisais une affirmation. Tu affirmais qu'il était. Mais regardez ce qui va se passer dans la tête et dans l'esprit, dans le cœur de, de Pilate. Il va dire ce qui est écrit est écrit. Il y a quelque chose qui est écrit sur toi. Regarde, il y a quelque chose qui est écrit sur toi. Regarde, il y a quelque chose qui est écrit sur toi. Et ce qui est écrit sur toi va s'accomplir. Personne ne pourra la changer. Même si l'ennemi veut, il va bousculer, vents et marées. Il va susciter des vents pour t'ébranler, ébranler ta foi. Pour te faire perdre le, le, le trajectoire écoutez fait dit que le monde tourne que le monde est en train de, que que ta vie est en train de basculer et que mais écoute est-ce que tu peux maîtriser l'événement de ta vie n'est-ce pas que tu as un maître qui est le maître des temps des circonstances de, donc en fait il est le maître des circonstances de ta vie les circonstances de ta vie tu n'es pas le maître des circonstances de ta vie Alléluia. Sois consolé, soit restauré, soit prophétiquement rempli la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, merci papa pour la vie. Oh Dieu de gloire, tu es l'adoratrice. Merci pour la vie de tes adorateurs. Merci, oh Dieu de gloire, en particulier pour ma maman Jordène Zamblé. Merci, oh Dieu de gloire, pour toutes mes mamans ici présentes. Merci, oh Dieu de gloire, tout-puissant, pour la vie oh, de ta merci, pour la vie, oh, de tes serviteurs, de tes servantes qui sont réunis ici. Merci, au oh, roi des nations, parce que tu es le Dieu qui veille sur la vie. Tu es le Dieu qui les a comment aimés. Et gardez, oh, Marco sheke il m'a aimé. Il t'a Oh, Jésus. Tu es bon, oh Jésus, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, tu es bon vraiment, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, ami fidèle, tu es bon, tu m'as aimé, oh tu es bon vraiment, à qui te comparer, à qui te comparer, à qui te comparer tu es bon, vraiment, tu es à qui te comparer, à qui te comparer, à qui te comparer compare Oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel oui. Alléluia, j'ai envie de dire quelque chose. Vous voyez, lorsqu'on dit souvent que l'amour de Dieu est grand sur toi, l'amour de Dieu est grand sur toi. Je me souviens bien, à une période de ma vie, j'étais dans une église à Fort Square, dans mon village. J'étais allé, j'ai quitté la ville et je me suis rendu là-bas et j'ai assisté au culte. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, il va, et l'esprit va se mouvoir dans la salle, et il y a une jeune fille qui va venir vers moi, qui va me toucher et qui va me dire, regarde. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu dit, te dit qu'il t'aime. Mais pendant qu'elle me disait ces paroles, moi seul, je savais ce que je vivais comme souffrance. Je savais les difficultés par lesquelles je passais, les situations par lesquelles je passais, comme si j'étais le seul au monde à vivre ces choses que les autres membres de ma famille ne vivaient pas. J'avais l'impression que c'était moi seul qui vivais cette situation et pourquoi les autres ne vivaient pas ce que je vivais. J'avais l'impression que c'était moi qui cela arrivait. J'avais l'impression que j'étais maudit. J'avais l'impression que mon je ne savais même plus. Je ne comprenais pas. Mais pendant ce temps, on me disait, Dieu t'aime. J'ai compris qu'en fait, aujourd'hui je réalise que lorsqu'on dit l'amour de Dieu est sur toi, l'amour, regardez bien ce qu'il a dit, celui c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mais regardez ce qui est arrivé à son bien-aimé, regardez la croix qu'il a portée. regardez le humanité qu'il a supporté, regardez la souffrance qu'il a vécu. regardez à moment mané combien de fois il luttait Contre la volonté même de son père qu'il avait déclaré lui-même au commencement pour dire « Je suis venu, je dois aller à la croix. » Mais regardez combien de fois il souffra au point où, dans cette lutte, sa prière, en force de prier, sa sueur va devenir des grumeaux de sang. Traduction de la, de la mort qu'il allait vivre. Traduction de la mort qu'il allait vivre. Mais son père, il a beau négocier avec son père, il a beau dire certainement à son père que cela n'arrive pas, mais finalement, il a senti que cela ne pouvait pas. Il pouvait passer par là. Il y a des situations par lesquelles, oui, on doit pas passer, même si on a dit dans sa vie, ça va être compliqué. Mais il, il faut passer par là comme si quelque part le maître disait, que oui, cela doit arriver pour que tu ailles quelque part de plus grand. Mais laisse-moi te dire que la souffrance de Dieu n'est pas mise en vain dans ta vie. C'est autant de Tant ta compassion sera grande. La compassion qui viendra avec toi va te permettre d'oublier même le temps de souffrance. Parce qu'il est le Dieu dont l'amour ne tarit point. Il a l'amour dont l'amour est intarissable. Il est le Dieu dont l'amour est intarissable. Et cet amour fait que, même si nous voyons ton il ne nous abandonne pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Allé, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Dieu est vivant, Allé, Allé, oh, il est merveilleux. Alléluia, alléluia, attends encore, Alléluia, encore, attends Alléluia, Alléluia. Mon si merveilleux Oh, toi le alléluia. Oh, toi le Dieu, alléluia. Ah, toi le alléluia. Oh, toi le alléluia. Oh, Dieu si merveilleux, alléluia. Robo baba ba ba baba. My God My God My God My God, Jesus be praised beyond tonight. beyond. To break it, the bush, the mountain, Ibaba Ragoski to break on the mountain, shabby to bring the Lord Rocky to miss, on the bring to the mountain, break the mountain, into mountain to break a shock Rocky bring low Lord to bring mountain, Jesus cabo kaboro kontayao de break the Brandon Los i don't about the breach the low shaba on to Brandon you know the the low shaba on the Brandon e shaba o doko break my kabo ra keen to bo ba ba ba ba ba Baba Raba Baba Baba Baba Baba Baba Baba Baba ba ba ba Baba the Baba Baba the Baba the Baba Baba to the the Baba Baba Baba Baba Baba Osaki to break Baba Baba Baba Baba Baba to Baba Baba Baba Baba Baba on the Baba Baba Baba Brilliant, rabos was heroes heroes. I'm a pre the brillo the bounties It's a mobile skin to rebound the brisket low shot in in amount of Jesus you know on a it it allows the come up You the buy bubble the brain about the mountain channel, on the saint about a rica am to bring more rather sick the redent, It the brillo. Irobo bo shaba babat Rio do bosaki to Bri on the Lo lolo shaba ita. E show Babo say the breathing. Rio the bouncy to don't breathe out. It don't bounce it. It don't bounce my bo the preload. Rabout Rabao the the brio on the shaba ante. E on I don't babab on the breeze sound the preload. It the shaba on the bino Mount In Jesus' name, glory on the les Britos, heroes, Britos, Sois loué Père, tu es digne ô roi My God, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. My Bobo shaba ba de Jesus. Mon âme béni « Mon âme te glorifie, Père, merci, ta grâce, ta fidélité, tu n'as pas abandonné. » In n'a pas abandonné, sabo, shébo, un sabion. Tu es encore vivant sur la plateforme et je bénis la Seigneurie de ta gloire. Rabo, c'est que t'es ma maman, ma maman, ma ma maman. shabion, de bre, so, ra, que ma de bre, in Jesus' name, go by on de bre, I bound, de bre, sarion, de mousse, ino mo, In o, mo que yon, de bre, que t'es sarion, de bre. Hallelujah. Mon to be in singer. à toi, us, singer. Hallelujah. I just want to say, Baba. Oh, oh, oh, I just want to say, baba, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh toucher, mm, Baba. Oh, Je toucher. Merci, oh, oh Jésus. Je chante dit pour nos souffrances. Merci, oh, oh Jésus, pour nos tentations, pour nos épreuves. Oh, je chante aujourd'hui pour la douleur. Merci, oh, oh Jésus, oh je veux tellement My Lord, Rabbi, Santa, Ya Ba, Hey, oh, I just want to say, bye-bye. Oh, shame. Hey, yeah. I just want to say, La Baba, -ba shake it, ma, oh, bye. Oh, chérie, oh, chérie, je veux seulement te dire, oh, merci, père, oh, chérie, pour ce que je ne comprends pas, oh, je veux seulement te dire, oh, merci, je veux, oh. Quand tu ne m'as jamais laissé tomber, tu y es toujours avec nous. Tu ne m'as jamais laissé tomber, tu y es toujours avec nous. Tu nous avais jamais laissé tomber. Tu es toujours avec nous. Tu nous as jamais laissé tomber. Tu es toujours avec nous. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te t'honore. Mon âme te célèbre, mon âme te rend gloire pour la vie de l'adorateur, de l'adoratrice que voici. Seigneur, voici des personnes que tu as mises à part pour ta gloire. Voici des personnes qui tu as mises pour t'adorer fidèlement chaque soir. Voici des personnes qui lèvent la voix avec toi, qui sont fidèles au rendez-vous. Voici des personnes qui prennent le temps pour se consacrer à toi. Est-ce que tu as laisser ces personnes, oh Dieu, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je je ne le crois pas. Je crois en ta fidélité. Je crois en ta fidélité. Merci infiniment pour ta grâce. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Merci pour la vie d'un adorateur. Merci pour la vie d'une adoratrice. Merci pour ta paix sur le cœur. Merci pour ta grâce sur la vie. Merci parce que tu n'as pas abandonné. Ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avait dit « Père !» Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné Mais en vérité, tu ne l'avais pas abandonné. Il sentait ta présence quand tu étais absent. Mais en vérité, tu l'attendais au troisième jour. En vérité, tu l'attendais pour le ressusciter. Parce qu'il y avait une promesse qui était rattachée à sa destinée. La puissance de l'esprit a quelque chose à accomplir dans ta destinée. Tu as une destinée prophétique. Elle a un regard fixé sur ton Dieu qui t'a fait venir sur la terre des hommes pour accomplir avec toi la révélation de sa gloire. Ainsi tu diras Hallelujah. Ainsi tu diras Mon Dieu est bon alléluia Et tu riras et tu oublieras les moments difficiles, moracles, comme si tu n'avais jamais souffert une seule fois dans ta vie. Moi Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus mon sauveur, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur. Je loue de tout mon corps, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Je loue de tout mon corps, Il m'a donné la vie, m'a donné la vie, il m'a donné la joie. m'a donné, dans les moments de pleurs, il m'a donné la joie. Je le loue de tout mon temps, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Je le loue de tout mon temps, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Je le loue de tout mon cœur, Alléluia. Que Dieu te bénisse, adorateur cher, adorateur, cher adorateur, cher papa, cher maman, sois béni encore et prends courage, sois attaché à ton Dieu parce qu'il n'a pas fini avec toi, il continuera son histoire avec toi. Tant que tu es vivant, tant que tu es encore destiné, ton étoile continue de briller, continue de bouger, continue de mouvoir, continue de fonctionner, continue de, de, de, de se manifester, de, de, de, de, de vivre, de mouvoir. Donc, sache ton Dieu, n'a pas avec toi. Alléluia. Si ce soir, je vais euh, libérer les autres que le Seigneur a mis en cœur depuis avant des grands et malheureusement en griffe. Par rapport à les problèmes techniques, je n'ai pas pu. Mais le Seigneur fidèle, il est celui qui est effectivement toujours dans sa parole. Et quel que soit les temps, les circonstances, il reste le maître. Il reste le même. Et rien ne change avec lui. La Bible déclare en lui, il n'y a point d'onde de variation. Même s'il fait changer les choses autour de lui, mais lui, il ne change pas. Parce que justement, il faut qu'il ne change pas pour que les choses changent autour de lui. Hallelujah. C'est lui qui fait que les choses changent autour de lui. Hallelujah. C'est lui qui fait changer les choses. Donc son rôle, c'est de demeurer inchangable Enfin que les choses puissent changer parce que c'est lui qui les fait changer. Hallelujah. C'est pourquoi ton histoire va changer. My God, Jesus Christ. Et ce soir, ce qui m'a mis à cœur, que je veux Partager avec toi. Alléluia. Soyez bénis pour les paroles de la bénédiction que vous m'adressez. Je suis béni dans le nom de Jésus. Que le Dieu davantage soit glorifié dans notre vie. Soyez bénis davantage, mes soeurs, mes mamans, mes chers papas, mes chers mamans. Que Dieu vous bénisse davantage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Notre maman, chère maman, Georgette, nous t'aimons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je t'aime, maman, au nom de Jésus-Christ. J'aime tous les mamans et je bénis le nom pour mes soeurs, mes frères ici présents. Soyez bénis davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, donc, le Seigneur a mis une parole sur mon cœur que je voulais libéré dans le nom de jésus-christ et cela se trouve principalement dans le lit de job alléluia la soeur notre bien-aimé euh, emma a, a, a, a touché un peu cela hier et j'ai tenté de dire là en direct que après je m'en c'est que le seigneur a mis mais dieu est fidèle et il est, dans, il est un et je veux bénir son nom pour tout ce qu'il fait alléluia alors ce soir le thème de mon message c'est les regards de dieu les yeux du seigneur sont sur toi malgré tout. Alléluia. Les yeux du Seigneur sont sur toi malgré tout. Alléluia. Et nous allons comprendre cela au travers de l'histoire de Job. La Bible nous dit dans le livre de Job, le verset premier. Alléluia. Et je lis la parole du Seigneur. Job le verset premier. Alléluia. Soyez bénis. Job le verset premier. Euh, euh, euh, à partir du verset euh, chapitre plutôt premier. À partir du verset premier. Voilà ce qui est écrit. Il y avait dans le pays d'ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détenait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs, cinq cents et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils étaient les uns et allaient les uns chez les autres. Et, festin, manger avant eux. et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur Et ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu Satan répondit à l'éternel, n'est pas la terre et de m'y promener. L'éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme celui sur la terre c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, et se détenant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il N'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni le de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Hallelujah. Vous voyez ce qui se passe ici, Job, 1, verset, euh, Job chapitre 1. Euh, le verset 1 à 12. Alléluia. Vous voyez cette histoire de Job On connaît plus ou moins son histoire. Alléluia. Mais il y a des révélations que le Seigneur m'a communiquées pour vous édifier ce soir. Vous voyez ici Job, n'est-ce pas On nous l'a présenté comme un homme qui craignait Dieu, qui était intègre dans la voie du Seigneur, qui se détenait du mal constamment. Et voici que, on va présenter aussi tout ce qu'il avait comme bien. Et on va aussi nous dire qu'il avait des enfants et, et, et il sanctifiait ses enfants, il faisait des, des sacrifices pour vraiment demander pardon à Dieu pour la vie de ses enfants, afin que ses enfants, si jamais ils péchaient dans le secret, le, le péché leur péché soit euh, pardonné par le ténèbres par le Tout-Puissant. Et voici que pendant que Job était sur la terre, que tout allait bien chez lui, voici que quelque part dans le spirituel, la Bible déclare que pendant que les fils de Dieu étaient réunis, Satan va se présenter et Dieu va lui présenter. Donc, alléluia, ora Breka, Il va, il va rendre témoignage de son serviteur. Alléluia! Est-ce que tu comprends que Dieu rend témoignage de nous? Alléluia! Et si la situation s'élève contre nous, certainement il y a quelque chose dans le spirituel qui s'est mis en mouvement. Il y a quelque chose dans le spirituel qui s'est mis en mouvement. Il y a quelque chose, il y a une décision euh, spirituellement con, euh, prise par rapport à nous, et c'est tout cela que nous vivons ces Parce que la Bible déclare, rien ne peut arriver sans que Dieu l'ait autorisé. Et nous voyons que ici. Ce qui va arriver par la suite, puisqu'il a parlé tout, tout, tout, tout le livre, ce qui va arriver à Job, va, on va nous faire comprendre que Dieu l'a autorisé ici. Et sa parole est bien claire. C'est, n'est-ce pas, du très haut qu'arrivent les mots et les biens. Donc, et rien ne peut arriver sans qu'il l'a autorisé. Et si il autorise quelque chose, il y a une raison caché derrière ce qu'il autorise. Il y a une raison cachée derrière ce qu'il autorise. Il autorise quelque chose, certainement, pour un but précis. Alléluia. Nous allons comprendre ici que Job craignait Dieu. Alléluia. Et Job faisait, effectivement, tout allait bien chez lui. Et un coup, quand nous parcourons la suite dans les autres chapitres, nous constatons que Job va commencé, n'est-ce pas, à vivre des moments bizarres. Vous savez c'est vrai qu'au début, il tenait le coup quand sa femme lui a dit, maudit Dieu et c'est fini. Mais en vérité, lorsque nous avons par exemple dans Job 3, à partir de 1 et 3, il commence déjà aussi là-bas à maudire un peu le jour de sa naissance. Il commence dans les autres chapitres, même chapitre 10 au verset 1 à 9, que vous allez lire après, effectivement, il va commencer donc lui-même à se plaindre aussi, vis-à-vis de son créateur. Au départ, il tenait mais il a dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a dit toutes est-ce que les péchés quelque part, moi qui était fidèle, voyons, on m'a présenté ici comme quelqu'un qui était droit. Dieu m'a rendu témoignage, mais c'est pas parce que euh, il fait quelque chose de mal, mais c'est parce que certainement il ne savait pas ce que Dieu lui rêvait comme seconde gloire. Hallelujah. Seconde gloire, il ya Seconde gloire qui va sur la plateforme. Je le sens prophétiquement. Au nom puissant de Jésus, je le sens. Je vous dis la vérité. Il y a une seconde gloire qui va planer sur cette plateforme. Je ne suis pas un séducteur, mais je dis ce que je sens par le Saint-Esprit. Parce qu'avant de venir donner la parole, je dis Seigneur, chaque fois, qu'est-ce que tu veux que je dise Parce que moi, je ne veux pas dire ce qui est sur mon cœur. Je ne veux pas créer pour dire quelque chose, mais je veux que ce soit toi qui m'inspire à parler. Et c'est pourquoi je sens par le Saint-Esprit qu'il y a une seconde gloire qui va frapper, qui va planer, de sorte à échir, là, de la fidélité de Dieu, de sorte à nous fait oublier les temps de douleur. Et la dit ceci, « Maïga, baba Job a connu tant de souffrances et il a commencé à s'interroger. Il a commencé à poser des questions à Dieu. « Mais pourquoi est-ce que tu permets ces choses »« Qu'est-ce que je fais ?» Qu'est-ce que j'ai fait? Et voyez, je vous dis une chose. Lorsque Dieu touristes les preuves, ce n'est pas surtout l'attitude de tes ennemis qui regardent, mais c'est surtout ton attitude. C'est ton attitude qui regarde face à l'épreuve. Vous voyez, les, les, les amis de, de, de, de Job qui sont venus lui rendre visite, à un moment donné, on commençait aussi à l'accuser. Et certainement, la situation est arrivée à Job. Et certainement, des gens, c est, c est, ces gens riaient de sa situation. La Bible dit qu'il était même abandonné de tous, Tout ce qui comptaient. Et, là, et, et vous savez, les situations arrivent souvent pour nous faire voir, découvrir beaucoup de choses. Pour nous faire voir, quels que sont ceux qui sont avec nous de cœur, que, quels sont ceux qui ne sont pas avec nous. À quelque chose comme on le dit souvent parmi les hommes, malheur est bon. Et souvent le malheur vient pour nous faire voir, Robo, Chaki. C'est vrai que le malheur, c'est l'heure du mal. Alléluia. C'est vrai que le malheur, c'est l'heure du mal. Et lorsque le mal. hallelujah, tu découvres vraiment beaucoup de choses. C'est l'heure du mal. Ah, c'est donc l'heure où tu tu vois le mal, tu vois où c'est le mal. C'est l'heure où tu vas au marabout, le mal. c'est l'heure où tu vas le mal. Et Job a connu ce malheur, connu ce malheur. Il, a connu ce il a connu ce temps de souffrance, cela permis de voir. C'est un issue à vu, cela a mis combien de fois les gens ont commencé à l'accuser partout prendre pour qui, prend pourquoi tu as tellement péché quelque part. Et au lieu de le consoler, il faisait Ils ont commencé à ils ont commencé aussi à l'enfoncer, et ils ont commencé à, croire, à augmenter sa souffrance. Mais vous savez, dans toutes ces choses, Dieu était là, Dieu était présent, Dieu voyait Job, il voyait comment il allait réagir, comment ses éteins allait réagir. Et vous voyez donc, c'est ce que je dis, dans la situation, ce n'est pas surtout l'attitude des tes ennemis que Dieu regarde, ce n'est pas comment tes, tes, tes ennemis se moquent de toi, comment ils se réjouissent. Non, ce n'est pas ça que Dieu regarde, mais comment toi tu réagis. Comment toi tu agis face à l'épreuve C'est ce qui intéresse ton Dieu. Quelle est ton attitude face à l'épreuve Lorsque, vous voyez, lorsque Pierre est en train d'avancer, oh my God, Jesus, lorsque Pierre est en train d'avancer vers Jésus-Christ de Nazareth, Jésus voyait le vent. Il voyait le vent souffler. Il pourrait dire Pierre, ce n'est pas la peine, retourne s'il te plaît, parce que le vent va t'emporter. Mais il n'a rien dit, il faisait comme s'il si n'y avait rien du tout. Mais il, il observait, il observait simplement, il observait simplement. Il voulait voir l'attitude de Pierre. Au vent. Mais Pierre devait se poser la question suivante. Mais si celui qui m'a dit de venir vers lui, lui il est encore sur l'eau. Et puis le vent s'élève, il, il est tranquille. Alors quand est tu de moi N'est-ce pas lui qui m'a dit de venir vers lui Mais Vous savez souvent, quand l'épreuve arrive, on n'a pas le temps de s'interroger sur ces choses. Alléluia. On n'a pas le temps de s'interroger sur ces choses. On oublie très souvent même la parole. Parce que on est touché par ce qui se passe. Parce que effectivement donc il voyait le vent. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit Pourquoi tu ne Il n'a pas dit Pourquoi vent pourquoi le vent tu pas apparu Pourquoi Il n'a pas, pas réprimandé le vent, mais il a en quelque sorte réprimandé un peu son serviteur. Pourquoi as-tu douté Pourquoi as tu douté Dans l'épreuve, Dieu ne veut pas que tu doutes de ta présence. Dans l'épreuve, il ne veut pas que tu doutes. Lorsque c'est le temps du malheur, il ne faudrait pas que tu doutes de la présence de Dieu. « donc certainement dans ton temps de malheur tes ennemis se réjouiront des gens se réjouiront, mais tu verras le mal effectivement parce que c'est l'heure de découvrir le mal mais le bonheur t'attend et c'est l'heure où la chose la, la chose sera douce la chose c'est l'heure où, où, du doux qui va arriver effectivement mais effectivement Job dans l'histoire va donc connaître ces temps de souffrance et quand il va commencer à interroger Dieu pour dire mais pourquoi est-ce que toutes ces choses m'arrivent voilà ce que je vais lire rapidement ce qui va arriver en Job 38 je vais, je vais lire ce texte là, Job 38 le 1 à 3. Voici ce que le Seigneur va lui dire. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence sans terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » C'est-à-dire, comme si pour dire à Job, « Mais pourquoi tu te poses à mes desseins Pourquoi tu te poses à mes plans Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Donc tu dis des choses sans savoir ce que tu dis. » Et nous allons constater qu'en 42, Job 42, après nous allons voir, nous allons constater, euh, excusez-moi, nous allons, euh, excusez-moi, je vais euh, trouver ce passage-là. Voilà, Job 42, effectivement, à partir du verset euh, euh, 1, il dit Job répondait à l'éternel et dit Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne se à tes pensées. Hallelujah, je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout, Dieu peut tout frère, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées, hallelujah, rien ne s'oppose à tes pensées, hallelujah, et donc Job va maintenant reconnaître, et il lui a dit simplement que j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes oreilles, mais plutôt maintenant mon œil t'a vu, ça veut dire qu'il y a des choses que Job ne savait pas de son Dieu, peut-être qu'il savait ce qu'il savait c'est que tout allait bien, ce qu'il savait c'est quand tout allait, tout allait bien pour lui, Et voici que maintenant, il a découvert une fois ces ce Dieu bon. Et nous allons voir dans la suite que ce Dieu bon va le visiter. Ce Dieu bon va le visiter de sorte que Job sera restauré. Alléluia. Ton Dieu va te restaurer. Il va restaurer cette plateforme. Ton Dieu va te restaurer. Notre Dieu va restaurer. Alléluia. Il a restauré tous les biens. Il a restauré tout ce que Job avait perdu. Il te restaurera. Ce qui te manque, Dieu comblera le vide. Alléluia. Il comblera le vide. Chose lui appartient. À la Bible dit ses enfants qu'il avait perdus. Ses filles, étaient les plus belles. Et ses filles étaient les plus belles. Hallelujah. Vous voyez, on mentionne au, au, au, dans le dernier chapitre que ses enfants étaient parmi ses filles. Ses filles étaient les plus belles. Gloire à Dieu. Parce que Dieu était fidèle à ses promesses. Dieu était fidèle à sa parole. Hallelujah. Gloire à Jésus-Christ. Pour un témoignage pour finir, parce que je sais que nous allons pratiquement vers la fin. Hallelujah. Vous voyez, j'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu qui m'a vraiment fait réfléchir. Cet homme avait connu un temps de gloire dans son ministère. Et qu'est-ce qui va se passer après Il a connu un temps de gloire et à un moment donné, les choses commençaient à être difficiles, compliquées. Et donc, il a commencé à se poser des questions. « Mais Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné Pourquoi il ne à plus ta présence ?» Et un jour, il va dormir. Et dans son sommeil, il va se voir devant un écran géant. Il y avait un homme tout blanc et qui lui présentait dans sur le, euh, à, à travers l'écran géant. Il voyait, n'est-ce pas il, il se voyait à travers l'écran géant et il voyait où vraiment euh, euh, des choses allaient bien, tout ça là. Et il voyait que le Seigneur s'est présenté à lui et le Seigneur. dit Ah voilà, quand il a vu l'image, il a dit Mais, Voilà, c'est effectivement en cette période -là où il était avec moi. Tout est bien, tu es là. Voilà pourquoi tout va bien. C'est dans le songe qu'il voyait tout ça. Et après, il va voir un second tableau. Et dans ce second tableau, et au niveau de, de, de l'image, il voit juste les pieds de quelqu'un. Et ces pieds-là ressemblent aux pieds du Seigneur. C'est-à-dire que, bon, avec la description, il a su dans, rêves, dans le rêve, dans la vision, que c'était le pied du Seigneur. Il dit, ah, voilà, justement, ici, là, tu m'as abandonné. Voilà. Hein? Je ne me vois plus. Donc, ça veut dire que je ne suis plus là. Hein? Tu m'as abandonné certainement. Et... Le tableau va être dévoilé. C'est-à-dire qu'il y avait un voile qui était jeté sur le tableau. Après, le tableau va être dévoilé. Et il voit tout en fait grandement, le voile étant ôté. Il va voir qu'il était devenu bébé dans les bras du Seigneur. Il était devenu comme un bébé dans les bras du Seigneur. Il était devenu comme un bébé dans les bras du Seigneur. Il a constaté que dans le premier tableau, il était grand. Hallelujah Il était grand et tout allait bien. Mais cette fois-ci, dans le second tableau, il voit le Seigneur seul, les pieds du Seigneur seul. Et lui, il se voit, il se reconnaît bébé dans le roi du Seigneur. Et c'est le Seigneur maintenant qui va lui dire, tu vois, à cette période difficile-là, si il ne te tient pas comme un bébé, tu ne veux pas tenir. C'est pour dire que c'est la période difficile où il te tient. Il te tient comme un bébé. Il te tient comme mon bébé. Tu as du prix à mes yeux. Hallelujah. Tu as du prix à mes yeux. Adorateur, adoratrice, nous avons du prix à notre Dieu. Et sachons que c'est lorsque nous passons par les temps difficiles Que Dieu est plus proche de nous Ne pensez pas que c'est là qu'il a, il a abandonné C'est en ce moment là parce qu'il sait Que si nous ne tiens pas comme un bébé Alors, si nous ne tiens pas comme une mère Qui tient son bébé, comme on le dit Même si une mère abandonne son enfant, son bébé Lui, Dieu n'abandonne jamais Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth Alléluia, et c'est comme ça Cet homme quand il va se réveiller, va se repentir Il va dire, oh Seigneur Je sais que tu es là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 que tu es là. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, les yeux du Seigneur sont sur toi malgré le vent. Les yeux du Seigneur sont sur nous malgré les temps difficile. Les yeux du Seigneur étaient sur Job. Il ne savait pas que Dieu voulait le faire passer à une seconde gloire. Et quand Dieu te fait passer à une seconde gloire, il te fait passer par la croix qui précède la seconde gloire alléluia parce que la première gloire était certainement précédée d'une première croix, et lorsque tu dois accéder à une seconde gloire, tu dois aussi expérimenter le temps de l'enfantement, de la douleur, et certainement c'est pas facile à supporter parce que la croix est pesante, mais la grâce du Seigneur est suffisante pour te faire tenir ce coup dur, parce que le temps de douleur révèle que les choses que c'est le où ce sera doux pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois fortifié ce soir ma soeur, sois fortifié ce soir mon frère, sois fortifié adoratrice, sois fortifié adorateur. Je voudrais, te rendre toute la... Je voudrais te rendre toute la gloire à notre Dieu pour ta vie parce que le Seigneur est avec nous. Je suis certain et fort. Et convaincu que notre Dieu est avec nous sur cette plateforme parce que nous n'avons pas péché contre lui pour vivre des situations difficiles. je n'avais pas péché. Il pensait que c'était à cause du péché. Lui-même prend les disposition. Non seulement, imaginez-vous aussi, il prend la disposition par rapport à ses enfants. Et qu'en est de lui Qu'en est-il de lui C'est que lui-même prend la disposition pour ne pas pécher. Mais cela n'a pas empêché oui le malheur de le frapper. Mais, vous savez, le Seigneur a restauré. Dieu ne permet pas une chose en vain. Vous savez, s'il si permet que tu souffres pendant un moment, c'est que aussi la récompense sera aussi comme s'il n'a jamais souffert. C'est ce qui est intéressant avec lui. Vous vous souvenez de l'histoire de celui qu'on appelle Joseph. Vous voyez tout ce temps de souffrance, mais lorsque le Seigneur l'a élevé, c'est comme s'il n'a jamais il a régné. C'est comme s'il n'a jamais connu un temps d'esclavage. Oh alléluia Notre Dieu fidèle. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai beaucoup à dire, mais compte tenu du temps qui est imparti, je ne vais pas aller au-delà. Je vais simplement m'arrêter là et vous souhaiter vraiment une très bonne soirée. Vous « Dis simplement que je vous aime de l'amour du Seigneur et nous sommes ensemble. » Pour la seule gloire de notre dieu Soyez bénis adorateurs Soyez bénis adoratrices. sachez que le seigneur est fidèle sachez que il est le dieu qui est puissant au marac à to in daba kinto bric Eregede sakando bobo Marabo Santa. yande break Marobo. Irobobo boiro shababa baba baba baba racant à tu y est le seul dieu depuis la la nuit des temps, tu es sur ton tronc, tu es le seul Dieu, oh, tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps, tu es sur le trône, oh, tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur trop, tu es le seul. Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur trop Tu es le seul Dieu, depuis la nuit des temps, tu es sûr oh, trop, pas bossé. Tu es le seul Dieu, dans les bons, les mauvais. te béni père tu es le seul dieu dans les temps difficiles comme dans les bons moments nous voulons te rendre toute la gloire merci de nous faire découvrir la seconde gloire que tu nous réserves nous savons que père ce n'est pas parce que nous avons péché contre toi que nous passons par les moments difficiles mais tout ce que tu permets tu le permets pour la révélation de ta gloire et tu nous permets aussi oh, à travers les difficultés de découvrir beaucoup de choses car autant d'humeur le temps c'est l'heure voilà mais autant du bonheur, ce sera du temps, où oh, ce sera du bonheur, Dieu, âme te bénit pour cette relations que tu viens de me donner, mais infiniment, pour la gloire de ton nom, pour la vie, pour la droite, la vie de toutes ces mamans, la vie de tous ses papas, pour la vie de tous ces frères, ses bien-aimés en toi, qui sont connectés ceux qui vont se connecter après, et qui vont pouvoir au oh, de gloire suivre ce moment béni merveilleux, à toi sa gloire et l'honneur, nous te bénissons, et nous voulons davantage nous appuyer sur toi, parce que nous savons que tes regards sont sur nous, tes yeux sont sur nous, malgré tout ce que nous traversons, malgré tout ce par quoi nous passons. À toi sur la gloire, à toi sur l'honneur, à toi sur la louange. Merci papa, merci infiniment pour la vie d'une maman, pour la vie d'un papa, pour la vie d'un frère, pour la vie d'une soeur. Adorateur, adoratrice, que le Seigneur bénisse, que sa volonté qui est manifeste et qui est parfaite, s'accomplissent pleinement dans notre vie. Nous avons une destinée accomplie sur la terre. Soyons davantage accrochés à lui parce que sa parole ne ment pas. Il veille sur elle pour l'accomplir. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très bonne soirée à vous. Excellente nuit à vous. Je vous aime, maman. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne nuit à vous. Je vous aime au nom de Jésus. À demain, par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.